Ah, euh, slide, tu filmais euh, Bon bah du coup, euh, top générique. Bonjour tous. bah ouais, je suis de Schneider, donc dorénavant je vous appellerai Tertus. J'ai monté et testé dernièrement un routeur CNC et je vous propose aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe, Slide C'est quoi un routeur CNC Bonne question. Une explication s'impose. Allez, mode camion activé. J'ai jamais entendu un camion faire ce son-là, mais ça fait plaisir à entendre. La principale différence entre l'impression 3D et le routeur CNC, c'est la méthode de fabrication. La méthode d'impression 3D, avec le matériel dont je dispose, utilise le principe du dépôt de matière. Donc pour imprimer une pièce, l'imprimante utilise en quelque sorte un mini pistolet à colle chaude et dépose passage après passage une fine couche de plastique. La méthode par routeur cnc quant à elle, utilise le principe d'usinage de matière. Donc pour créer une pièce, la machine utilise une fraise pour supprimer petit à petit de la matière dans un bloc. Je vous avais fait l'imprimeur d'une petite gravure il y a quelques jours. Comment ça Vous n'avez pas vu ma vidéo et oui Jérémy, il faut savoir que tous les gens qui s'abonnent à ta chaîne, s'ils n'ont pas cliqué sur la cloche, ne sont pas au courant de la sortie de tes vidéo. Cette fois-ci j'ai donc fabriqué une voiture en CNC et je me suis dit qu'il serait sympa de réaliser celle-ci avec différentes méthodes de fabrication. C'est parti pour la réalisation. Commençons par la version imprimée en 3D. La première étape consiste à nettoyer les différentes pièces de manière à ce qu'il n'y ait aucun débordement lorsque j'assemblerai les pièces par la suite. Je fais un montage à blanc. Et c'est parti pour le collage Je fais quelques finitions avec une lame, histoire d'égaliser chacune des pièces. Passons maintenant à la réalisation de la version CNC. Voici quelques images de la réalisation de la découpe par le routeur CNC. Comme pour l'impression 3D, une phase d'ébavurage est nécessaire. Puis vient la phase de collage. Un léger ponçage permettra d'adoucir les angles. Passons maintenant à la découpe CNC. Les plus observateurs auront remarqué que ce ne sont pas mes mains, ce sont les mains de mon père. Ouais, le bricolage semblerait être une histoire de famille. La réalisation des roues aura nécessité l'utilisation d'un tour. Je passe un petit coup de ponçage pour retirer le papier qui avait été collé sur les planches de contreplaqué. Je fais un petit montage à blanc, puis je peux passer à l'étape de collage. Comme tout à l'heure, un petit coup de ponçage pour adoucir les angles. Et on finit par un petit coup de cire dont le tarif affiché à moins 3 francs laisse à penser que c'est mon grand-père qui fournit cette cire. Deuxième membre de la famille qui participe au projet. Allez, faisons maintenant un petit tour des avantages et inconvénients des trois méthodes de fabrication. Commençons par la CNC, ses avantages, bah, ça fait le boulot tout seul hein, globalement. Ça prend 15 minutes par découpe de planche et il y a 5 planches à faire. Je vous laisse faire le calcul, la CNC tourne pendant 1h15 et vous avez toutes vos pièces qu'il ne vous reste plus qu'à assembler. Le deuxième avantage c'est que la voiture est en bois, donc c'est très facile à retravailler derrière et à poncer pour pouvoir obtenir un effet d'arrondi, par exemple sur l'avant du capot. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est que les angles sont limités à la taille de la fraise qui est utilisée. Ici, moi j'utilise une fraise qui a un diamètre de 3 mm, ce qui fait que sur la photo que je mettrai là ou là, vous devriez voir que l'angle au mieux aura un arrondi de 3 mm. Il euh, y a un autre inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de pertes de bois quand on a fait la découpe. Euh, globalement, vous découpez une petite pièce et tout ce qui est autour, bah, ça ne sert plus à rien. Et enfin, le troisième inconvénient que j'ai, et c'est lié à tout ce qui utilise du bois, c'est qu'on est limité à ce qui est disponible dans le magasin du coin, dont je ne citerai pas le nom, mais en tout cas, moi, à côté de chez moi, je dois faire avec le bois qui est disponible au moment où je vais en magasin, sinon il faut toujours tout commander. Passons maintenant à l'impression 3D. Ses avantages sont, bah, les angles sont plus faciles à faire respecter avec une buse qui fait un diamètre de 0,4 mm, vous voyez sur la photo que le résultat est meilleur. On peut changer de matière ou de couleur dans l'épaisseur de la pièce. Donc là j'ai imprimé une pièce blanche, ici j'ai imprimé une pièce où j'ai commencé à imprimer en bleu, puis j'ai imprimé en blanc, puis j'ai réimprimé en bleu, et toutes les pièces suivantes je les ai imprimées en bleu. Ça on peut pas le faire dans le cœur du bois. Maintenant les inconvénients, c'est qu'il est difficile de pouvoir retravailler la matière après coup. Globalement, dedans c'est vide, donc si je me mets à poncer pour avoir un arrondi, assez rapidement je vais me retrouver dans le vide. Le deuxième inconvénient c'est que bah, l'impression c'est long c'est très long au total pour cette voiture là il y a eu 25 heures d'impression sans compter les loupés parce que j'ai imprimé certaines pièces à l'envers et pour finir la fabrication en chantournage ses avantages sont bah, la précision est très bonne en fonction des mains qui l'utilisent là encore c'est du bois donc on peut retravailler très facilement les finitions et l'usinage a pris globalement entre 6 et 10 minutes par découpe soit globalement 2 heures en cumulé plus un bon trois quarts d'heure quand même pour improviser la fabrication des roues à partir d'un tour. Un autre avantage, c'est le plaisir de bosser avec mon père, euh, mais ça, ça m'est réservé, ça vous n'y avez pas droit. Les inconvénients maintenant, c'est qu'il bah, a fallu quand même pas mal de matériel pour pouvoir venir à bout du projet, et comme pour la CNC, on est limité par le bois disponible dans le magasin du coin. Le modèle CNC n'est clairement pas mon modèle préféré d'un point de vue look euh, et j'utiliserai du vrai bois pour mes prochains projets pour avoir un meilleur résultat. Ce type de projet n'est pas adapté à l'impression 3D, je le savais déjà avant de lancer le projet, mais c'était plus un prétexte pour vous montrer la différence entre la CNC et euh, l'impression 3D. Enfin, mon modèle préféré reste le modèle chantourné car en contreplaqué, je trouve que ça lui donne un look très sympa. Et vous, quel est votre modèle préféré Dites-le en commentaire juste en dessous, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Allez, ciao ciao Non, Light, c'est une vraie voiture ça. Hey, c'est encore moi Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager. Allez, ciao ciao Ouais, genre le mec, euh, il te sort le camion, c'est pas compliqué. Ensuite, on a l'impression qu'il parle avec Fred. Il nous sort le coup de... Euh, ouais, il manquerait plus que la petite voix et puis on avait la totale. Quoi. Tu as raison, Jérémy. Allez, on coupe la vidéo.